oui. L'année dernière prenait fin la fameuse année blanche, ce dispositif qui a été mis en place pendant la crise du Covid, et beaucoup d'intermittents du spectacle sont allés au bout de celle-ci, au 31 décembre 2021. Et mécaniquement, beaucoup d'entre vous allaient donc renouveler en cette fin d'année 2022. Et comme je reçois en ce moment beaucoup de messages privés qui me demandent un petit rappel sur la procédure, bah je me suis dit, bon, est-ce que je me lance dans une petite vidéo qui résume tout ça Bah vous savez quoi Mais il l'a fait, c'est pas vrai, il l'a fait, c'est dégueulasse Souvent les interrogations proviennent du fameux bouton réexaminer mes droits qui apparaît sur votre espace personnel environ 15 jours avant la date anniversaire. En fait la règle elle est simple, dès que vous voyez ce lien vous pouvez cliquer dessus. Contrairement à ce qu'on me demande parfois, ça ne veut pas dire que ça provoquera votre réexamen au moment où vous allez cliquer dessus. Hein, en cliquant sur ce lien quelque part vous autorisez le pôle emploi à procéder au réexamen à la date anniversaire. Donc déjà ça, ça répond à 90% de vos messages privés ne vous inquiétez pas, les heures que vous ferez entre le moment où vous avez cliqué sur ce lien et votre date anniversaire, ces dates seront prises en compte. Exemple, ma date anniversaire c'est le 31 décembre, j'ai un cachet le 24 décembre, joyeux réveillon au passage, et j'ai cliqué sur la demande de renouvellement le 15 décembre. Bah du coup ma date du 24 sera bien prise en compte. Vous avez compris Absolument, mon brave Ensuite, quand la fin du mois arrive, bah, vous vous actualisez, exactement comme d'habitude. Et lorsque votre date anniversaire arrivera, bah, le pôle emploi va procéder au réexamen, comme les autres années. À ah, la seule petite différence, qu'étant donné qu'on sera beaucoup sur ce créneau, bah, il n'est pas impossible qu'il y ait encore un bon petit engorgement des familles. Donc, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire euh, Je vais attendre. Voilà c'est ça. Une question qui me revient également souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux que je m'actualise avant de cliquer sur ce lien Si vous avez suivi ce que j'ai dit précédemment, bah vous avez votre réponse. Ce lien, il faut le voir comme une autorisation qu'on donne à Pôle Emploi de réexaminer nos droits à la date anniversaire. Donc bah en fait, autant cliquer dessus dès que vous le pouvez. Comme ça en plus c'est fait, vous risquez pas d'oublier. Mais ça changera absolument rien à votre renouvellement, que vous actualisiez avant ou après. Voilà messieurs dames, c'est la fin de cette courte vidéo sur la procédure de renouvellement. J'ai vraiment fait exprès de faire quelque chose de court pour aller directement à la procédure et pas se perdre en circonvolution. Oui, j'ai placé circonvolution. Bravo J'espère que ça en aidera le maximum. Bon courage à celles et ceux qui vont avoir un rush de boulot en cette fin d'année. Merci à Laura de la chaîne WizArtist pour sa relecture de cet épisode. Nous, on se retrouve au plus vite pour d'autres vidéos. C'était Franck pour 507 heures. Ciao